Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques. Il est placé à un endroit, d'habitude c'est les frelons européens qui se mettent. Vous savez les fenêtres et le volet fermé, et entre deux il y a un espace. Et bien là c'est un gros nid de frelons asiatiques, on va pouvoir le voir à travers la vitre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et je vais vous montrer tout ça. Et le nid de frelons est dans cette maison. Alors il faut que je passe ici, que je rentre à la maison, que je monte à l'étage. Je traite tout ça Donc ça va être une belle vidéo Allez à tout de suite Allez, Je suis pratiquement prêt J'ai déjà mis une partie de la combi Allez je vais vous montrer ça On va rentrer dans la demeure Regardez-moi. Voilà, on est dans la maison Et le nid de Il est juste là Au niveau de cette fenêtre avec Le volet fermé water. Vous montre ça je vais quand même poser le parce que je vais après voilà. voilà là on est dans le grenier donc on n'y va pas souvent donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu de suite hein. et en fait le nid vous voyez la fenêtre déjà on voit que qu'il y a du monde Qu'est-ce qui va se passer là Il va se passer que je vais ouvrir une fenêtre. Déjà, il va y avoir de la vibration, donc risque d'attaque. Après, je vais ouvrir le deuxième volet pour avoir un peu plus de lumière. Et après, on va traiter. Mais dans tout ça, on va avoir beaucoup, beaucoup d'attaques. Parce que là, il est énorme. Je vous annonce, il est énorme. Allez, je finis de m'habiller. Et on peut traiter ça. Allez, c'est parti pour le combat et on va aller voir ça. Allez, c'est parti. On va essayer de ouvrir la fenêtre. C'est bon, on va encore un peu le nid. De l'extérieur, on peut en profiter. Si vous regardez bien ici, on commence à voir les galettes. Vous voyez les larves Allez. d'ouvrir le volet. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, six galettes. Et ça, sept. Sept galettes. Regardez-moi ce monde. Regardez-moi comment c'est immense. Là c'est l'attaque de l'attaque. Là je vais refermer un petit peu le volet, je vais refermer la fenêtre, pas tout entièrement. Voilà. On, les... on va laisser les frelons revenir parce que là il y en a qui sont rentrés dans la pièce. Donc on va les laisser ressortir. Vous voyez, il y en a dans toutes les... Là, bon, Piégé une toile d'araignée. <rire> voilà, donc il y en a un peu partout. Vous Et... Mais bon, il va mourir, il va mourir. Dans toutes les pièces, toutes les... Vous voyez toutes les fenêtres, ils essayent de sortir, ils cherchent la lumière du jour, mais ils vont mourir. Donc il faut laisser faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like, un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt les Dédé, parce qu'il fait très chaud. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.